passe au milieu des tranchées ma très chère Augustine je t'écris sans tarder le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber je ne pense qu'à toi mais je suis un soldat. la la la la la fais pas. Je serai bientôt là. la la la la la la la la la la la la et tu seras fière de moi l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison, et la fleur au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi. Mais je ne pleure pas, car je suis un soldat. La la, la la la, la, la. Et surtout ne t'en fais pas. Je serai bientôt là. La la, la. Tu seras fier de moi pas dans le fleuve à mes pieds De la boue qui s'en va, des godasses et des rats Je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer L'hiver auprès de toi, mais je suis un soldat, la la la la la la, la la la, la la la, Je ne sens plus mes bras Tout tourne autour de moi La la la, la, la, la, la, la, la mon Dieu sors-moi de là Cher Augustine, j'aimerais te confier Nos plus beaux souvenirs Et nos enfants rêvés Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés Je t'aime une dernière fois ouais, Je ne suis qu'un soldat Non, je ne reviendrai pas Je ne qu'un soldat